À compter du 1er janvier qui suit le 24e anniversaire, la cotisation à la caisse de pension est versée directement sur le compte vieillesse personnel. On épargne son avoir vieillesse sur le compte vieillesse pour la période suivant le départ à la retraite. Lorsque l'on part à la retraite, l'avoir vieillesse épargnée peut être versé de différentes façons. Il est possible de choisir le versement d'un capital ou d'une rente. Un mélange des deux est également possible. Si l'on choisit le versement d'un capital, on reçoit l'entier de l'avoir-vieillesse épargné en une seule fois. L'avoir-vieillesse est donc immédiatement disponible. On ne reçoit toutefois plus aucune prestation de la caisse de pension par la suite. Si l'on choisit le versement d'une rente, on reçoit une rente de la caisse de pension chaque mois jusqu'à la fin de sa vie. Le montant de la rente dépend du volume de l'avoir-vieillesse et du taux de conversion LPP. Le taux de conversion LPP définit le pourcentage de lavoir Vieillesse que l'on reçoit en tant que rente en une année. Actuellement, ce taux s'élève à 6,8%. On reçoit donc en une année un total de 6,8% de lavoir Vieillesse épargné sous forme de rente. Afin que le deuxième pilier demeure l'ancrage solide de notre prévoyance vieillesse, des réformes sont absolument nécessaires. Ainsi, le taux de conversion LPP doit être réduit à long terme et il est nécessaire d'entamer les discussions sur des règles concrètes quant au versement du capital.